Le Waken, c'est la rencontre entre mes deux passions, euh, celle de la musique et des animaux, plus spécifiquement des équidés. Depuis que je suis toute petite, ces deux univers euh, m'attirent et m'inspirent énormément. Et à partir du moment où euh, j'ai commencé à entrer dans le monde du spectacle, que ce soit le spectacle musical ou équestre, euh, je savais que euh, j'allais finir par réunir les deux, les regrouper ensemble dans un seul projet. Maeva et moi nous sommes rencontrés en 2017 à l'occasion d'une fête du cheval où j'ai pu la voir présenter un spectacle avec deux de ses poneys. Depuis, on a pu vivre pas mal d'aventures équestres, que ce soit à travers divers projets de photos et vidéos avec nos équidés respectifs, une colocation entre mes ânes et ses poneys, ou encore d'aller au McDrive passer commande à cheval. Aussi, je ne pouvais pas imaginer d'autres partenaires qu'elle et sa troupe pour venir vivre ce projet avec moi. Le projet, déjà, c'est l'idée d'associer les, les chevaux euh, avec le violon, mais pas dans le sens où il y a d'un côté euh, l'orchestre et d'un côté le cheval. C'est vraiment une interaction entre les deux. Alors, je n'ai rien inventé. Le spectacle Équestre a toujours été très proche du monde de la musique et euh, je ne suis clairement pas la première à avoir voulu jouer en live euh, avec des chevaux. Mais mon envie à travers ce spectacle, c'est d'aller au-delà de ça et de ne pas avoir euh, simplement... Deux personnes sur scène, une qui fait du violon, une qui fait du cheval. Bah là en fait du coup c'est la violoniste qui interagit avec euh, l'équidé et son partenaire, qui sera moi en l'occurrence. Donc voilà. Ce que je recherche vraiment, c'est d'avoir ces deux personnages qui évoluent ensemble sur la piste et qu'au final, on sache même plus trop de qui vient la musique et avec qui sont les chevaux. Par rapport à la Oli, donc le numéro avec euh, cette magnifique petite bouille adorable, qui est une grille d'ailleurs, Oui, moi aussi je t'aime. Euh, par rapport à la Oli, en fait on avait des idées totalement différentes. Enfin moi ce que je pensais ce qui allait se passer avec la Oli, euh, c'était que du coup on allait déposer sur le poney et, et faire des actions du coup. Et elle elle voyait des, des projets en fait. De... Tester un peu la réaction de poudre Oli si on la lance à travers une bouteille qui a un trou comme ça. Attention et ça marche très bien, c'est très bruyant par contre. C'est bruyant mais ça marche, franchement. Et du coup au final on va euh, associer les deux, qui y a deux esprits euh, différents en fait, deux cerveaux. Ça fait que ça, on, on ajoute quelque chose que l'autre personne n'aurait pas pensé et que du coup ça va donner un truc incroyable. Voilà, j'abuse pas du tout dans le mot incroyable. <rire> Du coup là on va toucher à pas mal de choses artistiques parce qu'il va y avoir quand même un montage vidéo qui va être fait du coup par rapport à la bande annonce et tout. En fait j'aime l'art sous toutes ses formes et là c'est ce qui se passe, il y a de la musique, il y a des chevaux, il y a des effets spéciaux, il y a de la vidéo, c'est parfait Du scénario, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un univers magique, féerique et c'est ce que j'aime en, en général. Pour ce spectacle, je voulais vraiment vous emmener dans mon monde. C'est là que l'idée du rêve m'est venue. Un endroit au-delà du temps et de l'espace où tout est possible. Là, il y a un côté féerique, de la magie, en plus derrière ça, il va avoir des effets spéciaux et j'ai jamais travaillé comme ça et je trouve ça franchement stylé. J'ai toujours été fascinée par le fonctionnement du cerveau humain. Et notamment sa capacité à nous faire voyager dans notre sommeil, à créer des espaces, des endroits qui n'existent que pour nous. Mais qui sont aussi et surtout un moyen de nous redécouvrir nous-mêmes. J'ai choisi de me tourner principalement vers des pièces de Lindsay Sterling. Je trouve que sa musique est vraiment indissociable du mouvement euh, C'est impossible de jouer ses morceaux en étant euh, assis ou euh, debout immobile devant un pupitre C'est vraiment une musique qui respire et qui s'exprime à travers tout notre corps et pas seulement à travers les notes et euh, je trouvais que ça correspondait plutôt bien à l'énergie que je veux créer pour ce spectacle. De plus, d'un point de vue plus technique, euh, ce sont des morceaux qui se jouent avec une bande son, ce qui me permet moi d'être seule à jouer sur scène et d'avoir quand même un accompagnement qui va venir enrichir la mélodie et donner à chaque pièce un caractère unique avec les instruments enregistrés qui lui correspondent. Être le plus compliqué pour moi ça va être la mise en mouvement euh, car j'arrive quand même assez bien à bouger en jouant du violon mais il faut que ce soit joli et il faut également que je fasse très attention aux chevaux car je n'ai pas du tout envie de me faire renverser par accident. va également être un gros challenge car euh, comme ce spectacle aura lieu dans une carrière équestre euh, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler sur du sable ça va être plus compliqué de bouger, de sauter et sans mes bras pour me rééquilibrer il va vraiment falloir que je travaille pour être sûre de garder mon équilibre en toutes circonstances défi mon premier spectacle je devais m'adapter à un scénario et euh, autrement après par la suite j'ai fait mes propres spectacles et c'était pratiquement totalement en freestyle je faisais totalement de l'improvisation en fait et là en fait déjà je vais devoir faire euh, je vais devoir me baser sur un script entre guillemets on va dire et surtout mon premier spectacle euh, avec mon poney j'ai pas forcément dû interagir avec quelqu'un d'autre et là c'est ce qui va se passer du coup c'est un défi voilà Euh, mon petit poney c'est mon premier en fait avec celui-ci et c'est un entier qui est très caractériel, énergique et qui monte vite en pression. En général quand on est en spectacle, euh, vu que c'est de l'impro, on tourne vite fait sur du jeu. Et là ça va être vraiment dans la demande constante tout au long du, du numéro en fait. Et du coup je vais toujours être dans la demande parce que j'ai vraiment un truc écrit en fait et un, un scénario. Euh, je vais devoir vraiment prendre des temps de pause. En plus la musique sur laquelle on travaille c'est une musique qui, qui envoie quand même pas mal. Euh, du coup, il va vraiment falloir que j'arrive à m'adapter à mon poney, à l'environnement, à la musique pour éviter que je le saoule en fait et que quelque chose se passe mal. également c'est son premier spectacle monté pareil ouais, vite impression euh, sans aucun doute c'est de ma faute je suis peut-être stressée ou du coup je l'influe sur mes chevaux donc euh, ça fait un an qu'il n'est pas sorti avec un public en face de lui et de la musique tout euh, m'emporte du coup voilà donc euh, ce sera un environnement qu'il connaît pas du tout donc euh, va falloir s'adapter à ça aussi euh, c'est pareil, c'est un cheval qui n'a bah, pas eu de meilleurs dépassés en fait, donc euh, il est très sensible, il a vraiment beaucoup d'énergie aussi. En fait Happy et Dionysos, c est, c est un peu, ils se ressemblent vachement sur beaucoup de points et, et du coup ouais, c'est vraiment avec eux que je pense que ça va être le plus compliqué. lui c'est un grand tranquille, après il y a le fait qu'il soit entier, que ça avec le début des chaleurs, des juments et tout, qu'on va être dans un environnement il va avoir d'autres chevaux, donc en soit je vais avoir le même problème avec Api, mais on va faire des répétitions, Kali il connaît très bien euh, le lieu là-bas, puisque je montais là-bas et tout, donc normalement il devrait pas trop avoir donc, de soucis là-dessus, donc voilà vient de l'anglais awaken, qui signifie éveiller. Je trouvais ça intéressant comme titre pour un spectacle qui parle, au contraire, de rêver. Finalement, la barrière entre le monde des rêves et la réalité, elle peut être bien plus floue que ce qu'on imagine. Et j'aime bien cette idée, que ce soit au spectateur de trancher finalement, et de décider lui-même comment il va interpréter tout ça. concentré sur notre objectif de présenter ce spectacle dans son intégralité pour ma deuxième année de DNSP. Mais malgré tout, on a quand même vraiment envie de faire vivre ce projet plus longtemps. Alors on réfléchit par exemple à présenter une version plus courte, mettant peut-être en scène seulement une ou deux pièces à des fêtes du cheval. Enfin voilà, tout ça reste encore très incertain pour le moment, mais une chose de sûre, nous on a envie de continuer de rêver encore un moment.